Dans le cadre des troubles neurodéveloppementaux, nous allons maintenant aborder la question des troubles du spectre de l'autisme. On va commencer par une première partie introductive et ça correspond dans votre livret d'accompagnement aux diapositives de la numéro 1 à la numéro 5. Alors, tout d'abord, une première question pour introduire les troubles du spectre de l'autisme. On entend souvent parler de la question du rôle des parents et notamment parfois même la faute de la mère. Euh, certains courants ont évoqué que euh, l'autisme pouvait être lié à un dysfonctionnement relationnel entre la mère et l'enfant. Cette théorie est complètement erronée, hein. elle est basée sur euh, les propos d'un psychiatre qui s'appelle Bruno Bettelheim qui avait évoqué, effectivement, le lien qui pouvait être toxique entre les mères et, enf et leur enfant, euh, ce qui aboutissait parfois même à un retrait de l'enfant à sa mère. On parlait à l'époque de mères qu'on appelait frigidaires. On évoquait le fait que ces mamans étaient relativement froides, notamment dans la relation mère-enfant, qu'elles avaient une attitude, une posture qui pouvait être très froide vis-à-vis -vis de leur enfant, ce qui faisait que cet enfant euh, développait des postures de retrait et des difficultés de communication. Alors bien évidemment, hein, cette, je le redis, cette théorie est, est totalement euh, infondée, erronée, euh, mais simplement pour euh, revenir sur ces, ces parents euh, qui pourraient avoir des réactions, qui pourraient être mal interprétées. Euh, je vous évoquerai l'exemple d'une maman qui s'appelle Hilde De Clerc qui est un auteur qui a écrit euh, des livres sur l'autisme. Cette maman, une fois dans une conférence, elle évoquait euh, le fait d'être allée chercher son enfant à l'école maternelle. Son enfant, euh, au moment de la sortie, donc... Euh, tombe par terre, s'égratine très légèrement le, le genou, et euh, qu'est-ce qu'on fait, bah, nous, quand un enfant tombe devant nous, qu'est-ce que fait une maman Spontanément, elle va avoir tendance à prendre l'enfant dans ses bras, à le câliner pour le réconforter. Et bien, Hilde de Clercq, elle explique qu'elle, qui connaît très bien son enfant, elle sait que prendre son enfant dans les bras, pour, pourrait avoir un effet négatif sur son enfant, et donc, elle va rester dans une posture de retrait. Si on imagine le regard des autres parents sur cette maman, on peut bien évidemment euh, très vite tomber dans le jugement et dire que cette maman... Est relativement insensible à ce qui arrive à son enfant et donc avoir un jugement qui pourrait être erroné parce qu'au contraire cette maman elle a le comportement le mieux adapté pour son enfant. C'est pour ça que je vous invite en tant qu'AESH d'être parfois euh, vigilant par rapport à certaines postures des familles hein, euh, qui pourraient vous laisser penser euh, parfois euh, que leur comportement est, est inadapté, alors qu'en fait, au contraire, il est relativement bien adapté à leur enfant. Donc on est d'accord que la faute des parents dans l'autisme, euh, c'est une théorie qu'on doit bannir de notre esprit. Deuxième question concernant l'autisme. Euh, on évoque souvent l'autisme, on dit, une maladie psychique. Alors là aussi, hein, euh, c'est complètement erroné, puisque l'autisme n'est pas une maladie psychique, mais bien ce qu'on appelle un trouble neurodéveloppemental. Vous vous souvenez, hein, dans l'introduction sur les troubles neurodéveloppementaux, on avait évoqué que c'était le défaut, le dysfonctionnement d'une ou plusieurs fonctions cognitives qui seraient attendues dans le développement de l'enfant. Donc... L'autisme, c'est bien quelque chose qui fait que ça intervient dans le développement de l'enfant et c'est... Euh, j'allais dire, on, on est autiste et on le reste toute sa vie, hein, puisque ce n'est pas une maladie, c'est un dysfonctionnement, un défaut de développement de fonctions cognitives. On entend parfois que certaines personnes vont guérir de l'autisme, alors je le redis, hein, L'autisme c'est pour toute la vie et la guérison, et notamment l'utilisation de traitements médicamenteux, ne va pas intervenir sur l'autisme en tant que tel, mais par contre, il est fréquent que les personnes avec autisme puissent avoir aussi d'autres troubles associés, hein, euh, notamment euh, l'épilepsie, ça peut être aussi des problématiques de sommeil, d'anxiété, de dépression. Et là, effectivement, euh, quand on est dans l'anxiété la, dé la dépression, on est bien sur des problématiques de troubles psychiques. Donc là, effectivement, peut-être qu'on pourra proposer éventuellement à l'enfant euh, un traitement médicamenteux. Mais je le redis, le traitement médicamenteux est pour les troubles associés et non pas pour l'autisme en tant que tel. Si je vous demande, est-ce que l'autisme est associé à comportement problème, à trouble du comportement, euh, généralement, euh, la réponse va être plutôt positive parce que souvent, quand on accompagne notamment des jeunes enfants avec autisme, on va faire face à des comportements inadaptés. Alors attention on n'est pas en train de parler de troubles du comportement. Le trouble du comportement, il n'existe pas dans la définition en tant que telle de l'autisme. La définition de l'autisme, elle est définie par ce qu'on appelle le DSM-5. Et dans cette définition, on ne parle pas de troubles de comportement. Par contre, on le verra que, évidemment, certaines personnes avec autisme vont avoir des comportements inadaptés. Alors, c'est là où il faut nuancer... Entre ce qu'on appelle un trouble du comportement, qui est généralement plutôt un trouble des conduites ou un trouble oppositionnel avec provocation, où l'élève, il a l'intention de provoquer, et les comportements problèmes qui seraient liés au trouble du spectre de l'autisme. Alors, je vais vous donner un exemple. Euh, on va imaginer un élève hein, au collège euh, et l'enseignant demande à l'élève de prendre la porte. Un élève avec un trouble oppositionnel, avec provocation, va avoir un comportement inadapté, mais avec l'intention de faire réagir ses camarades, de provoquer l'enseignant. Par contre, un élève avec autisme peut avoir ce même comportement inadapté, qui déclenchera par exemple le rire chez ses camarades, mais en n'ayant pas du tout cette intention là, mais en prenant par exemple la consigne au premier degré. On sera plus sur une incompréhension du contexte, prendre la porte, hein, c'est une phrase qui va prendre peut-être au premier degré, alors qu'il n'y a pas du tout d'intention de provoquer ou de faire réagir l'entourage. Pourtant, au final, le comportement, il peut être le même. C'est pour ça qu'on en reparlera, des comportements défis, des comportements problèmes, euh, ça nécessite une bonne compréhension des mécanismes. Alors, j'ai utilisé régulièrement le terme de comportement-problème, comportement-défi. Alors, ces termes qu'on utilise, c'est plutôt dans l'idée di de dire qu'il y a un problème, donc on doit trouver une solution, comportement-problème. Et comportement-défi, c'est plutôt dans l'idée que ça nous lance un défi pour trouver justement cette solution. Hein. Donc, c'est pas l'élève qui est un problème ou un défi, c'est son comportement qui nous amène à engager une réflexion pour trouver une solution par rapport à ça. Autre question concernant l'autisme, on entend souvent autisme et déficience intellectuelle qui seraient associés. Alors là aussi, on est complètement sur une idée qui est erronée. Hein. La déficience intellectuelle, c'est un trouble associé à l'autisme. Hein. Un bon nombre de personnes avec autisme euh, ont été autrefois considérées comme déficients intellectuelles, alors qu'en fait, bien souvent aussi, il faut reconnaître que les tests qui permettent de définir cette différence, cette, pardon, cette déficience intellectuelle, ne sont pas réellement adaptés aux personnes avec autisme, qu'environ 50% ou moins présenteraient des troubles du développement intellectuel. Euh, J'irai même plus loin, un chercheur qui s'appelle Laurent Motron, euh, qui évoque le fait que finalement, peut-être que l'autisme, ce serait une autre forme d'intelligence. Hein. Donc, on, on en reparlera en fonction des, des compétences des personnes avec autisme. Alors, je le disais, la déficience intellectuelle, c'est un trouble qui est associé à l'autisme, mais il peut y avoir plein d'autres troubles associés, hein. par exemple des troubles praxiques. On verra que souvent, c'est des personnes qui ont des difficultés au niveau de leurs gestes, et notamment de la motricité fine, au niveau des déplacements aussi pour certains. Euh, Fréquemment aussi, on, des, on voit des troubles du sommeil. Là aussi, il y a un impact important. Si vous accompagnez un élève avec autisme qui présente des troubles du sommeil importants, dites-vous aussi que ça peut impacter la famille. Hein, un enfant qui ne dort quasiment pas, généralement aussi implique que, que sa famille, ses parents euh, sont dans la même, euh, même situation. Euh, je vous le disais tout à l'heure aussi, des troubles psychiques associés, hein, généralement on peut le voir plutôt au moment de l'adolescence où certains jeunes avec des troubles du spectre de l'autisme vont aussi développer des troubles psychiques de type anxiété ou dépression. Certains vont développer aussi ce qu'on appelle des TOC, troubles obsessionnels compulsifs. Hein, vous savez, c'est quand on va vérifier Plusieurs fois si on a bien fermé la porte, qu'on va se laver les mains de peur d'attraper euh, telle ou telle maladie. Hein, mais c'est quelque chose qui devient très envahissant et, et quasiment incontrôlable. On retrouve aussi beaucoup de, de personnes avec autisme qui vont avoir euh, des troubles sensoriels associés. Alors je rappelle que troubles sensoriels c'est déficience visuelle ou déficience auditive. Hein. Donc c'est relativement fréquent que ce, que ce soit aussi associé à de l'autisme. Et puis euh, fréquemment aussi, euh, on retrouve des personnes avec autisme qui présentent des troubles de type épileptique. Alors pourquoi on parle de troubles, du spectre de l'autisme Donc ce mot spectre, c'est vraiment l'idée qu'il y a une étendue variable de personnes avec autisme. Avec des manifestations totalement variables et un niveau de sévérité, des niveaux de sévérité qui vont être eux aussi variables. Alors, si je prends les deux extrémités de ce spectre, hein, à l'une des extrémités du spectre, on retrouve effectivement des enfants qu'on qualifierait entre guillemets de très déficitaires, des enfants qui vont être très en retrait, des enfants qui auront quasiment pas d'interaction sociale, peu ou pas de, de langage, euh, avec parfois des, des mouvements stéréotypiques très importants, hein, les balancements, ce genre de, de comportement. Euh, alors ces attitudes-là, ces postures-là, Léo Canner en 1943 les avait observées chez des tout, très jeunes enfants, hein, ça apparaissait avant l'âge de, de 3 ans, et, et donc on, on considère que c'est ce qu'on appelait autrefois l'autisme de Cannaire qui serait presque à un, un, une extrémité du spectre. Et, et complètement à l'autre bout, on va avoir ce qu'on appelle des personnes qui vont présenter un syndrome d'Asperger. Donc Asperger, c'est à peu près à la même époque, hein, mais là on est en Autriche euh, et du coup Asperger, il a défini euh, des personnes avec autisme euh, qui avaient un bon niveau de langage, de bonnes compétences intellectuelles aussi, mais par contre des grandes difficultés au niveau des interactions sociales et aussi euh, cette présence d'intérêts restreints, de mouvements répétitifs. Donc vous voyez deux extrémités et puis au milieu, eh bien, tout un tas de, de personnes avec des manifestations variables et je le disais des degrés de sévérité variables. Ça veut dire quoi Ça veut dire que quand on est à ESH auprès d'un élève avec autisme, chaque élève être totalement unique et euh, il va falloir faire avec lui quasiment du sur-mesure. Donc, vous pouvez très bien accompagner deux élèves qui vont être dans le champ des troubles du spectre de l'autisme. L'un qui n'aura pas du tout de langage, des très peu de compréhension au niveau de l'environnement, pas du tout d'interaction et, au contraire, un élève qui va être avec un très bon niveau de langage, de bonnes compétences intellectuelles, mais en difficulté aussi dans ses interactions sociales. Alors, souvent les personnes qui parlent le mieux de l'autisme, ce sont les, les personnes avec autisme. Et euh, on vous en a mis quelques exemples euh, de personnes qui sont, euh, j'allais dire, médiatisées. Vous avez ici Joseph Chauvanet, qui est un écrivain philosophe. Je vous invite euh, à consulter sur le site du Centre Ressources Autisme Ronal, donc le CRA, R.A., euh, les conférences qu'il a pu faire euh, sur la région lyonnaise et qui sont relativement intéressantes pour euh, enrichir nos connaissances sur la question de l'autisme. Nous vous avons mis aussi Daniel Tamnet, Daniel Tamnet est aussi écrivain euh, ses compétences ce qui est intéressant c'est qu'il a de grandes compétences au niveau mnésique donc au niveau de la mémoire et euh, au niveau des sens aussi, hein, on parle de synesthésie. Alors là aussi je vous invite à lire ses ouvrages pour voir un petit peu effectivement d'autres modalités de, de, de fonctionnement au niveau de la mémoire. Un troisième exemple qui est aussi lié à la mémoire mais cette fois la mémoire visuelle c'est Stéphane Welcher. alors là aussi euh, sur internet on trouve un certain nombre de vidéos où on, on le voit en train de survoler une ville dans un hélicoptère et de redessiner à l'identique euh, ce qu'il a vu. Euh, alors si je vous parle de, de ces personnes qui ont des compétences aussi assez extraordinaires, il faut être vigilant toutefois de ne pas imaginer que toutes les personnes avec autisme et notamment avec un syndrome d'Asperger vont être, euh, entre guillemets, j'allais dire des génies. Ce n'est pas cette idée-là qu'il faut en retenir, que, ce qu'il faut en retenir c'est que certaines personnes vont avoir des pics de compétences dans un domaine et puis au contraire être très en difficulté dans des domaines qui pourraient peut-être nous paraître simples. En tout cas, ce qu'il faut en retenir c'est que dans chaque élève avec autisme qu'on va accompagner, il va falloir essayer d'identifier ses compétences qui ne seront peut-être pas aussi impressionnantes bien évidemment que celles de Daniel Tamnet ou de Stéphane Welcher. Le quatrième exemple de personne avec autisme, c'est temple Granding. Alors, j'en reparlerai plus tard quand on parlera euh, des problématiques sensorielles, des particularités sensorielles, mais euh, c'est vraiment intéressant aussi, il y a un, un téléfilm sur sa vie qui permet vraiment aussi de montrer euh, justement l'impact des particularités sensorielles sur la vie des personnes avec autisme. Mais aussi, ce qui est intéressant de voir, c'est que euh, si on regarde ce téléfilm, par exemple, euh, quand elle était plus jeune, Temple Granding, on voit bien des comportements problèmes, on voit bien des difficultés. Pour autant, euh, Temple Granding maintenant, euh, elle fait des conférences dans le monde entier concernant euh, son, son, son travail et son centre d'intérêt qui tourne autour de l'élevage des, des bovins. Et on n'aurait jamais imaginé que cette, euh, que cette jeune fille puisse développer plus tard autant de, de compétences. Il en est de même avec Joseph Chovanec, si vous avez l'occasion de lire ses livres, vous verrez que petit aussi, hein, c'était difficile de se projeter euh, sur les, les compétences euh, de la personne. Par exemple, Joseph Chovanec, hein, euh, il, il a parlé très tardivement, je, je crois, si je ne me trompe pas, que c'est vers l'âge de 6 ans. Pour autant, maintenant, c'est une personne qui parle, euh, je ne sais plus si c'est, euh, enfin, on va dire une douzaine ou une quinzaine de langues étrangères. Donc, vous voyez que là aussi, c'est pas pour vous dire que tous les élèves que vous accompagnez en maternelle vont devenir forcément extraordinaires, hein, entre guillemets, mais par contre, euh, on, il est difficile de se projeter et du coup, c'est pour ça qu'il faut continuer de stimuler, continuer euh, effectivement de faire ce pari de l'éducabilité pour faire évoluer ces jeunes. Alors, en résumé, euh, la définition de l'autisme, telle qu'elle est actuellement dans le DSM-5, on parle de diade autistique. Alors, diade, ça veut dire qu'il y a deux symptômes. Hein. Euh, le premier, c'est que forcément, il y a une altération de la communication et des interactions sociales. Le deuxième symptôme, c'est le caractère restreint et répétitif des activités, des comportements et des intérêts. Alors, je le rappelle, ces deux symptômes, on les retrouve à des degrés variables dans l'ensemble du spectre des troubles de l'autisme.